J'ai 11 ans, ça fait bientôt 6 ans, je fais du double-dutch. Et euh, comment tu as commencé le double-dutch bah, J'ai commencé, j'ai fait, cool. euh, fait une démonstration, après j'ai essayé, après bah, j'ai continué. Et qu'est-ce qui te plaît dans le double-dutch bah, Si euh, on retrouve des personnes euh, qui bien, euh, on, euh, on s'amuse, on apprend de nouvelles choses, et euh, c'est un loisir. Et au niveau du stage, qu'est-ce que ça t'a apporté bah, de nouvelle chose qu'on peut pas avoir de, de, de la part du monde. Donc en fait c'est les différences avec ce que tu as dans ton club et ce que font les autres clubs, t'aiment bien ça, la différence, oui, jeu. oui. pareil, discute, c'est